Et on n'a pas de temps pour suivre avec le débat. On va passer aux déclarations des députés. La parole à la députée de hamilton monton Merci, Monsieur le Président. Les prix de l'essence ont augmenté énormément partout à l'Ontario. Ils ont arrivé à des prix records, même si ce Premier ministre s'est engagé en 2018 à réduire les prix de l'essence. C'est quelque chose qui est en train d'affecter la vie quotidienne. Des familles, les personnes doivent aller au travail, doivent emmener les enfants à l'école. Ils doivent être capables d'arriver à leur rendez-vous avec les médecins. Mais le prix continue de vie continue à augmenter. Dans ma circonscription de Hamilton Mountain, 1,77 jeudi, c'était le prix de l'essence. 1,85 Hier et aujourd'hui, 1,90 Monsieur le Président, c'est une augmentation de 30 centimes tout au long de trois jours. C'est quelque chose d'étonnant et je sais que ça va continuer à augmenter. On doit faire quelque chose. Mon collègue de Timmons a présenté le projet de loi numéro pour contrôler... Le, le projet de loi numéro 91 pour contrôler le, les prix de l'essence. C'est quelque chose qu'on doit faire pour les Ontariens. On doit s'assurer que le prix de l'essence partout à l'Ontario soit contrôlé. Mais cela ne va pas arriver si le gouvernement ne prend pas action. Donc, je demande au tout, à tout le monde dans cette Chambre d'appuyer le projet de loi numéro 91. Les Ontariens ont dû s'occuper de tellement de choses pendant les dernières deux années. Ne laissons pas que les prix de l'essence soient une autre chose qui reposent sur leurs épaules. Merci. Déclaration des députés, le député de Mississauga Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Le mois dernier, je rencontrais la ministre des aînés. On a passé la journée en, visitant, en étudiant, passant en revue des différents projets, des projets qui pouvaient améliorer la vie des aînés de l'Ontario ont discuté des plans pour un nouveau centre pour les crédits, entre autres projets, des projets qui permettraient de fournir des soins pour des personnes qui vivaient avec des problèmes de santé physique et mentale. Aussi des projets pour des banques alimentaires et on s'est arrêté dans une résidence pour des cennies, et on leur a annoncé qu'on allait engager 25, millions de dollars, 25 000 dollars plus tôt pour faire des réfractions dans leur cendres. On a visité aussi une association hispanophone canadienne où on a présenté des plans pour faire des investissements de 10 dollars, Monsieur le Président, après deux années qui ont été très difficiles, ça a été quelque chose de très réconfortant de voir les sourires des aînés dans les lieux qu'on a visités. C'est quelque chose qui me rend très heureux, de pouvoir partager les projets sur lesquels on a travaillé avec ma collègue. On est heureux de pouvoir travailler envers le bien-être de nos aînés. Je veux remercier mon collègue et leur lui dire que j'en ai hâte de refaire cette expérience. Merci. Le député. Bonjour, Monsieur le Président. Ce matin, j'aimerais partager un peu, vous parlez un peu en fait du travail qui a été fait dans ma circonscription. C'est quelque chose de si généreux que je n'ai pas assez de temps d'en parler de toutes les personnes qui y ont travaillé. Quand on a eu besoin de le faire, on a fourni de l'eau, des médicaments, des aliments à la communauté de Sunny Lake on a reçu des donations pour les communautés qui en avaient besoin, des communautés qui ne pouvaient pas les recevoir pendant le confinement. Je veux remercier Monsieur Cameron, Monsieur Harper, qui ont contribué à cela, qui l'ont fait en organisant un système de livraison et en faisant une donation de 65 000 cela a permis d'aider une communauté qui avait testé dans un taux de 50 positive pour la COVID après la pause pour de Noël. Monsieur le Président, cela nous démontre qu'on a besoin de prendre soin de nous tous. On doit se protéger en tant que voisins, en tant que membres d'une même communauté. On doit faire cela. On doit présenter des gestes d'amour de soins pour notre communauté. C'est du sentiment nationaliste. C'est ça qu'on doit faire. Merci. Déclaration des députés. Le député de Markham Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler aujourd'hui des organisations pour les aînés, comment ils continuent à travailler pour faire des apports à la communauté. Comme tout le monde, les aînés font leur contribution à la société. Ils fournissent, ils, usent, ils emploient des services comme tout le monde et ils paient pour les services comme tout le monde. En fait, il y a beaucoup des organisations qui reçoivent du travail de la part des aînés de façon volontaire, qui se prêtent bénévoles pour travailler. Notre gouvernement s'est engagé à protéger les aînés, à les maintenir en sécurité. Notre gouvernement l'a fait à partir d'un engagement de 6 millions de dollars pour protéger la santé physique et mentale et le bien-être de nos aînés. Je suis très heureux de pouvoir annoncer que la fédération de Markham pour les Canadiens Philippi philippines vont recevoir part de ce financement. Monsieur le Président, j'ai travaillé avec plusieurs organisations tout au long de ma vie à Markham et je peux vous dire. Que il y a beaucoup d'organisations dans ma circonscription qui comprennent le besoin qu'on a de faire cela. C'est le ministre Ucho qui le comprend aussi. Et c'est pour ça qu'on a agi. Monsieur le Président, on doit continuer à travailler ensemble pour assurer que les aînés soient en sécurité et bien protégés dans notre province. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, la députée de St. Catharines. Merci, Monsieur le Président. Récemment, le, le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontarienne a annoncé que ce gouvernement, après avoir passé quatre ans en pouvoir, ne va pas réduire le coût l'électricité. Cela, c'est un exemple de prix de, de coût de la vie qui augmente pour toutes les personnes. Comment est-ce que les personnes vont aller à travailler ou emmener les enfants à l'école sans une voiture? Quand est-ce que ce gouvernement va agir et faire quelque chose pour régler cette situation? Le prix de l'électricité a augmenté 4,3 et les résidents de l'Ontario ne peuvent pas arriver à payer le coût de l'essence à l'Ontario. Ce gouvernement peut et doit jouer un rôle dans le contrôle du prix de l'essence pour assurer que les Ontariens ne soient pas affectés. Le parti néo-démocrate peut faire cela en mettant un système pour contrôler le prix de l'essence toutes les semaines, mais ce gouvernement a rejeté ce plan. Quand est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose pour aider les Ontariens à que leur vie soit plus abordable Ce sont justement les entreprises qui exploitent la production de l'essence qui gagnent énormément. Qui peut payer 2,25 dollars et centimes par litre d'essence Après quatre ans de ne rien faire, c'est difficile à croire que ce gouvernement prenne au sérieux Réduire les prix de l'essence et d'électricité pour les familles ontariennes. Merci. Merci. Déclaration de député. Le député de Mississauga-Moulton. Merci, Monsieur le Président. Perdre 300 000 postes a gagné. Une quantité encore plus grande que celle des emplois qui ont été perdus. Cela montre comment l'économie sous le, sur le leadership de Monsieur Ford bah, va bien. Notre gouvernement est engagé à rendre la province un, une province puissante et à la reprise économique. Notre gouvernement s'est engagé à réduire le coût dans un taux de 7 milliards de dollars chaque année. Monsieur le Président, il y a des entreprises dans ma circonscription qui continuent à s'élargir. Des personnes de plus de 24 pays qui parlent plutôt de 150 pays et qui parle plus de 200, 200 langues, si travaillent dans l'entreprise Global Village. Je veux remercier Monsieur Fedeli pour son et travail et ce caucus. Notre message est clair. L'Ontario est ouvert, l'Ontario est compétitive. Joignez-vous à nous. Pour voir le progrès de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci. Déclaration de député, la députée de Scarborough-Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Les étudiants internationaux, Monsieur le Président, sont une ressource fondamentale, ne pas seulement pour la reprise économique au présent, mais pour le futur aussi. Ils participent des institutions éducatives et ils contribuent à la communauté ontarienne. Cependant, les étudiants internationaux qui viennent à l'Ontario pour, pour commencer leur vie ici ont du mal pendant le processus. Par exemple, ceux qui viennent de Pakistan et de Bangladesh n'ont même pas un processus actif maintenant pour, pro pour processer leurs demandes de visa. Quand il y a des autres étudiants des autres pays qui n'ont pas tellement de limitations au moment de le faire, dans les pays de Pakistan, la capacité de mettre à jour cette quantité de cas en arriéré de demande de visa est très limitée. Les étudiants internationaux sont déterminés et travaillent dur. Quand est-ce que les institutions éducatives vont aider finalement les étudiants avec leurs demandes pour qu'ils puissent en fait arriver ici? et commencer leur vie à l'intérieur. Le ministre des, des collèges et des universités a l'obligation d'assurer que les institutions éducatives doivent faire face à une mineure quantité de limites quand ils décident de venir vivre dans notre province. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration du député, le député de Wealth. Merci, Monsieur le Président. La pandémie et les défis de la crise climatique ont en train d'endommager de la santé mentale des personnes. La toxicomanie et la crise de l'hébergement est quelque chose de très réel. On a besoin des solutions nouvelles pour ces vieux problèmes. Monsieur le Président, la santé mentale fait partie de la santé et ça devrait être traité comme partie de la santé par ce gouvernement. C'est pour cela que j'ai présenté un plan pour accroître les prestations de la RAMEAU, pour donner plus de prestations de santé mentale, pour que les personnes puissent avoir accès à plus de services en ce qui concerne la santé mentale. Je continue à demander qu'on fasse plus d'investissements dans le domaine de la santé mentale pour que les personnes puissent travailler contre la toxicomanie dans ma commune, Dans la circonscription de Guelph, les personnes Kendall Community, Stepping Stone Stone, entre autres organisations font du travail pour faire face à la crise de l'hébergement à Bois. Ils il travaillent vraiment très fort, Monsieur le Président. On ne peut pas continuer à attendre pour recevoir des services de santé mentale ou pour que les personnes aient un toit sur leur tête. On a besoin des services pour faire face à la crise de l'hébergement et aux problèmes de la santé mentale et on doit le voir dans le budget. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés. Le député de Aurora, au Ridges, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais prendre un moment pour remercier Dave Barrow, qui était l'ancien maire de Richmond Hill et était un ami. Je voudrais le remercier pour son service. Il a servi pendant plus de 35 ans. Il a été élu. Autant que conseiller en 1979, et il a servi jusqu'à l'année de 1995. Et après, il a décidé de se présenter pour maire dans l'année 2016. Toujours, il a travaillé jusqu'à l'épuisement pour assurer que tous les commettants puissent avoir ce dont ils avaient besoin. C'est quelque chose qui m'a rendu très heureux de pouvoir travailler avec lui. Je suis énormément reconnaissant. Je le remercie énormément et je n'ai aucun doute de que sa contribution va aider notre communauté aussi. Je voudrais donner mes félicitations au nouveau maire avec lequel j'en ai hâte de travailler. Et je lui souhaite le meilleur des, des chances pour continuer avec son travail. Déclaration des députés, Le député de, de Algonquin-Maniton. Merci, Monsieur le Président. Dans ma circonscription, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. En ce qui concerne particulièrement la côte du Nord, il y a entre 700 et 900 tonnes de, de produits qui attendent à pouvoir être reçus. Et le prix continue à diminuer. Il y a des commettants de ma circonscription qui. Ils ont eu un accident après 17 années d'avoir la même assurance et ils ont perdu 52 000 dollars. Additionnellement, le coût de continuer avec leurs entreprises, qu'ils ont dû continuer à payer entre 2 000 et 3 000 dollars additionnels. Les commettants de ma circonscription continuent à se communiquer avec moi et dénoncer l'augmentation du prix de l'assurance. Quand est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose pour réguler les prix de l'assurance? Quand est-ce que ce gouvernement va agir et aider les entreprises partout dans cette province? Merci. Merci beaucoup. La déclaration des députés est terminée. J'aimerais déclarer que certains documents en ont été déposés rapport sur le budget à long terme et l'évaluation sur la durabilité fiscale de 2021 à 2050. Conformément. Au règlement, il y aura des changements temporaires concernant les rencontres en chambre. Lundi, nous commencerons à 9 heures, le 21 mars 2022. La page Morgan Schultz est la capitaine des pages aujourd'hui. Aujourd'hui, sa mère Rachel Schultz, sa sœur Megan Schultz et son ami Alexa White sont présents aujourd'hui. Ici, il y a également la famille de Dante Higgins, sa mère, son père Stéphane et sa sœur sont tous présents aujourd'hui. Bienvenue à vous à l'Assemblée législative. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je pense que le, la chef de l'opposition officielle Merci, a un speakers, rappel au règlement. Merci. Je demande le consentement unanime de la Chambre pour faire une minute de silence pour les 140 ontariens qui sont décédés des raisons de la COVID-19 au cours de la semaine dernière. La chef de l'opposition a demandé à ce qu'on puisse observer un moment de silence pour les 140 Ontariens Ontariennes qui ont perdu leur vie à cause de la COVID-19 au cours de la semaine dernière. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Thank you. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Je demande le consentement unanime pour proposer une motion sans préavis afin que le projet de loi en solidarité avec la famille de London soit envoyé en comité avant la fin de ce, de la 42e, du 42e Parlement. Et je demande ensuite une mise au voie. La députée a demandé, a proposé plutôt une motion sans préavis concernant le projet de loi émanant de député numéro 40. Elle demande également à ce que le projet de loi 86 sur... La loi en solidarité à la famille de l'Ontario soit de London plutôt, soit envoyée en comité. Convient-il à la Chambre que cela soit fait? J'ai entendu des noms.